Voilà, je t'ai vu très bien. Ok, ok. Allez, c'est parti. Tu es dans un endroit miné. J'ai posé énormément des pièges qui vont te poser problème, notamment celui-là. Oh si tu passes à droite, celui-là. Alors, très bien, très bien, très bien. Attends, on va pouvoir récupérer ce piège, parce que la palette était lâchée. Donc, je récupère celui-là. Je récupère là. Moins qu'il y ait une tentative de m'aveugler, ce qui n'est pas impossible. On a ici la cave. C'était vraiment un... C'était vraiment un body block du pauvre. Hein. C'était un body block low cost, en mode, ouais, alors... Écoutez, je veux bien protéger, mais pas trop trop non plus, faut pas déconner. Je suis pas là pour me prendre un coup, d'accord Un body, euh, oui. Un, une blessure, non. Ok. C'était pas euh... grand jeu de malade. J'ai ouvert le... deux fois le même. Hein. Très bien. Ah. Tente le diable, ici Ok. Normalement, il y a une libération qui va se faire dans pas longtemps. Hein. Voilà. Bien ça bien ça. Plaisir. Hop là, attention. Par contre, nous avons quelqu'un qui a... Ok, très bien. Jules. Je crois que c'est Mickaël. Hein. Ouais très bien <rire> Ok Est-ce que c'est elle qui était accrochée ou pas Non c'est pas elle qui était accrochée Si c'est elle J'arrive même plus à savoir Bon Ok Un piège qui s'ouvre C'est elle qui est accrochée, je regrette, je suis désolé, je suis vraiment navré Le piège à ours s'est ouvert tout seul. Je suis vraiment en arrière, je suis vraiment en arrière, je voulais pas. Je voulais pas, je voulais pas. Ok, très bien, alors prenons-en un peu à nos moutons. Quel autre est encore ici pense que le piège va s'ouvrir là-bas, mais j'ai un gros doute. Mickaël là, est resté en bas. Mais non euh... Bon, je fais ça juste pour... Euh, ...pour occuper les autres, hein. Ok, je fais ça juste pour occuper. Je pense que elle est là Bah attends, mais comment est-ce que t'as pu... Et comment est-ce qu'elle a pu se libérer hein Je vais pas la ramasser. Très honnêtement, je vais pas la ramasser. La pauvre, elle s'est euh, totalement fait euh, blesser deux fois de suite. Je vais la laisser au sol, tranquillement, vivre ça, son agonie. Avant qu'elle se fasse relever, je vais récupérer mes pièges. Pour miner tout ce qui doit l'être. Et puis tranquillement, quoi. En espérant qu'il y ait quelqu'un là hein, moi, je veux pas... Euh... Ah Mon obsession. Faut que je lui donne un hit. Voilà. Ah, mais en plus... Euh... Ok. Palette. Voilà. Voilà, très bien. Faut que je l'accroche. Si je l'accroche, j'ai un jeton. En théorie. Donc, ça veut dire que j'ai une réduction de... 4 mètres de mon aura de terreur, vraiment je teste. J'aimerais bien tester plusieurs fois ce build. Voilà, nous avons un jeton. Je suis passé de 24 de 32 mètres à 28 mètres. On pas compte. Ah non, mais oh, mais reviens là. Je récupère mon troisième piège. Normalement, il est parti assez loin. Hein. aïe aïe aïe aïe aïe. Trois moteurs. Trois moteurs qui sont assez importants, là. Qui sont surtout assez éloignés. Très éloignés. Merci, Risout. Merci beaucoup pour le prix, Merci pour les quatre mois. Welcome back. Merci infiniment. En la partie, elle est pliée, hein. Pour l'expérience, euh... elle est vraiment pliée. Hop. Ok, on expérience. Allez, sur... Non J'espère que... Bon, on va tout droit. ils vont bon, faire le, le, le moteur. Mais là, pour le coup, l'idée, c'est de me prendre une palette... Non, sur le nez. ...sur le nez. Envoie-moi la palette de manière plus chirurgicale, sans déconner. Pas comme ça. Je fais comment, moi, maintenant Ah, très bien. Où est-ce que tu es Où est-ce que tu es Très bien, très bien. Allez, on finit le moteur, là-bas. Hein Faut que je m'habitue un peu au... Euh... À cette combinaison. Vraiment, là, on teste. On teste vraiment. Cette combinaison qui cible les obsessions. Ok. Elle se soigne, mais pourquoi Ok, elle s'enfuit par là-bas. Il y en a un. Euh. Voilà. Normalement t'es pas toute seule, donc tu devrais être secouru dans 3, 2, 1-0 <rire> Très bien, très bien. On peut poser ça là. C'est toujours ça. Hein. C'est Orléum. On a le piège qui est assez loin là-bas. Dans le piège, la porte elle est assez éloignée. Donc ce que je peux faire. Ah ouais. Ça sert à rien ce que tu fais. Ouais. Si tu fais le tour, tu te prends le piège. Hein. Ok. Tu t'es j'ai l'impression. Te disant que c'est l'idée du siècle. En revanche. Euh non non euh, c'est bon je m'en occuperai après Ok ils sont là-bas Oh non j'ai pas ouvert la j'ai pas réouvert et fatale fatal j'ai pas réouvert le piège En face à la porte Je pourrais tuer le serveur C'est vrai que j'aurais pu tuer le serveur Avec rancœur Je suis totalement d'accord mais là, je vais essayer d'utiliser Ennemi euh, juré plus rancœur. Là, par exemple. Attention! Tu l'aides, c'est ça? C'est ça, tu fais un truc là? Ok, l'autre est là. Tu vas te prendre un piège là non Ok Toi t'es tombé et toi t'es là Faudrait que elle Ouais elle fait rien du tout elle juste elle s'enfuit elle Et ça Parfait Alors elle je l'accroche. On rend tout se joue à la fin. Hein. Si elle lève mon obsession, ça va être problématique. Elle est ici. Donc c'est très bien Mickaël. Hein. Ok. Et si la quête est relevée par la nerf. Euh, ça va relancer la game. Si l'autre est sauvé ça va relancer la game. Nous avons l'ouverture qui est très loin là-bas. Et elle qui ne vient pas. Je pense pas qu'elle viendra aider. Très honnêtement, je pense qu'elle viendra pas du tout l'aider. Nous avons encore des pièges ici. Qui peuvent jouer à mon avantage. Je pense pas qu'elle viendra. Je pense qu'elle est là-bas en train de... Ouais Franchement le retournement de situation c'est intéressant hein? c'est intéressant mais je pense que ça peut être encore optimisé je pense que ça peut être encore optimisé